Bienvenue dans les coulisses de la chaîne YouTube de la TDI. Comme vous le savez, cette année, les rencontres 2020 n'ont pu avoir lieu en raison du Covid-19. Elles seront reportées croisant les doigts. En juin 2021, nous avons donc voulu conserver ce lien qui nous lie en revisitant quelques temps forts des éditions précédentes. Nous allons nous replonger aujourd'hui dans l'année 2016. Une année particulière puisqu'il s'agissait également de célébrer les 40 ans de l'association. A cette occasion, Jean-Marc Sabaté, qui était alors préfet de l'Aude, est venu ouvrir des débats. Alors pourquoi avoir choisi cette séquence Parce que si vous êtes habitué des colloques, des tables rondes, vous savez que les politiques, les représentants de l'État, euh, souvent ouvrent les travaux en nous livrant des discours parfois un peu longs, parfois préconçus ou technocratiques. Mais cette fois-ci, et c'est peut-être là une des magies de la TDI, Monsieur le Préfet est venu sans avoir écrit de discours au préalable. Il a simplement témoigné de ce qu'il avait ressenti dans l'exercice de ses fonctions quand il s'agissait de se préoccuper de l'accompagnement des personnes vulnérables vers l'autonomie. C'est un moment assez rare et que l'on a plaisir à écouter. D'abord merci de m'avoir invité. Euh...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 Euh, auprès des structures qui, me semble-t-il, non seulement, évidemment, travaillent euh, avec des fonds publics, euh, mais aussi ils travaillent en étroite collaboration avec euh, les services de l'État et surtout au service de nos, de nos concitoyens. Donc, euh, euh, je ne voudrais pas que vous viviez mon passage comme un privilège, parce que ce n'est pas un, mais c'est plutôt une reconnaissance de ma part, de votre travail. Pas... Je pense que souvent, euh, les gens disent « on est honoré par la présence du préfet ». Ce n'est pas vrai. C'est moi qui suis honoré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 alors évidemment, la population vend du goût contre ce projet, parce que c'est quand même plus facile d'avoir des retraités sans handicap que d'avoir des personnes à handicap dans un village. Et quand je vois comment à l'inverse se comporte la population de Limoux qui elle vit avec énormément de gens qui sont en situation de handicap dans la ville, on s'aperçoit quand même que c'est souvent la peur de l'autre, enfin la méconnaissance d'abord, la peur qui est liée à cette méconnaissance, qui fait que...